Que le Seigneur nous bénisse, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 48, psaume chapitre 48, nous lisons. Psaume chapitre 48, nous lisons la parole de Dieu L'éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé tout stupéfait, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées. Dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô oh Dieu, nous pensons à ta bonté. Au milieu de ton temple, comme ton nom, ô oh Dieu. Ta louange rétentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Observer son rempart, examiner ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort.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 Le libre qui, d'un peuple, va chanter Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière une Ou qui te suscité. Tu es ressuscité, notre Père, notre Dieu. Tu t'es levé mon béni, mon Père Saint, Dieu. Tu as dit les troisième jour tu te lèveras, mon sauveur béni. Louange, honneur à toi. Parce que réellement, tu as tenu ta promesse à toi, tu es vraiment le véritable. Et nous sommes heureux, ce matin, de pouvoir réellement prier ce Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes vivants, mais c'est parce que toi, tu as vaincu la mort, mon Seigneur. Merci encore pour tes compassions, pour la consolation que tu donnes, Père au Dieu, à chacun de nos personnes, au Dieu, de pouvoir réellement réaliser que, oh, Père tu me sens placer réellement sur ce chemin que toi tu voulais que nous soyons, mon sauveur. Merci encore pour les choses et les cantiques qui sont montées devant ton trône de grâce, mon roi. Que ton peuple a pu chanter avec allégresse, mon roi. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, Père Saint-Dieu. Et tu as dit que la louange est aux hommes droits. Tu veux la louange qui sort d'un cœur pur, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. L'adoration qui sort vraiment d'un cœur pur, mon roi. Et ce que toi, tu veux que tu attendais ton peuple, Père. Nous te disons encore merci. Merci d'avoir pourvu pour ce chemin-là, Père. Dieu, pour que nous puissions être dans la condition que toi tu voulais, Seigneur, enfin te rendre un culte qui te soit agréable, Père. Ce matin, nous sommes heureux, Père, Dieu, de chanter ton nom à toi, béni de mes de célébrer réellement ta victoire, béni de mes et les merveilles que tu accomplis encore jusqu'à ce jour parmi ton peuple, béni de mes Dieu. Tu es vraiment le grand conquérant, mon roi. Oh Dieu, le victorieux de Golgotha, Seigneur, tu as vaincu les principautés, béni de mes tu as vaincu, Père, Saint-Dieu, et de tenir la patibissante. Dieu te dit, je suis vivant au oh, siècle et des siècles, mon roi. Oh, pour l'éternité, mon béni Seigneur, gloire à toi. Ce matin, encore, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur pour le bonheur que tu nous donnes, Père Bissant, Dieu, de pouvoir t'avoir parmi nos personnes. Dieu. Tu l'as dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis vraiment au milieu d'eux. Et nous sommes vraiment conscients, et nous avons vraiment les témoignages de cela, mon béni aimé Pâtre Bissant. Jamais tu nous as abandonné, Père. Louange et honneur à toi. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs partout où ils sont encore aujourd'hui. Que ta grâce et ta bénédiction leur soient accordées, ton soutien, ton secours aussi, Père Saint-Dieu. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, que ta main conduit pas. Nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable. Merci encore pour ton peuple qui est venu de loin comme de près, rassemblé en cet endroit, étant aussi patient, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, te chantant aussi de tout leur cœur, mon bien-aimé, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, mon soeur bien-aimé, Père Saint-Dieu. À toi donc la gloire qui te revient. L'honneur qui te revient aussi, Père tu Dieu, tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Merci parce que tu vis, Seigneur, et que ta bénédiction soit sur ton peuple, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit vraiment exalté. Il est digne d'adoration. Et nous le remercions pour son soutien, son secours. Que Dieu, notre Sauveur, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de pouvoir vivre dans un temps comme celui dans lequel nous vivons. Où nous pouvons voir que le Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur, il témoigne réellement qu'il est le Dieu véritable. Et qu'il a la puissance et le pouvoir de s'assujettir effectivement toutes choses dans les cieux et aussi sur la terre et sous la terre. Et c'est lui qui domine et qui contrôle toute chose. Et il a la puissance effectivement de dire ce qu'il veut que ce soit comme la Bible le dit quand il dit la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. C'est lui donc qui a donc l'autorité suprême de pouvoir déclarer les choses et que les choses soient exactement comme il donc les désire. Nous servons euh, le Dieu véritablement vivant et vrai et qui lui-même a eu à pouvoir exprimer sa parole en disant que la vérité sort donc de ma bouche. Et nous sommes certains que ce que lui, il déclare, c'est vraiment la vérité, mais 100%. Et que ce qu'il a déclaré, c'est vraiment aussi la parole qui a en elle aussi la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de parole de vie, en fait. Tout vient de lui, effectivement. C'est lui qui et l'auteur de la vie qu'ils animent effectivement dans toutes choses, et aussi le créateur de ce qui est, ce qui est visible et aussi invisible. Nous le remercions réellement pour la grâce que nous avons trouvée, nous les humains, sur la terre, de pouvoir réellement avoir accès à lui, parce qu'aujourd'hui nous pouvons l'appeler, quand nous invoquons son nom comme étant notre Père. Ça, c'est vraiment une grâce extraordinaire que nous avons obtenue de lui. C'est pour ça que, en toute chose, il, il est, c'est lui qui doit recevoir les honneurs, et la gloire, effectivement aussi, et tout ce qui lui revient aussi de plein droit. Et, et lui aussi, il, il fait aussi ce qu'il veut quand il le veut et comme il le veut aussi. Que notre Seigneur et Sauveur puisse aussi consoler euh, notre euh, frère Eric qui a perdu donc sa grand-mère. Je crois que vous connaissez le frère Eric. Amen. Il a donc perdu donc euh, sa grand-mère et j'ai eu de nouvelles de la part de son père, de ses parents. Ils sont vraiment très attachés à nous et son papa est resté toujours. Pareil avec autant d'amour, de respect. Il vous aime beaucoup aussi. Amen. Sa maman, pareil aussi. C'est un moment difficile aussi pour euh, la famille là-bas. J'ai eu à pouvoir leur transmettre effectivement les condoléances de l'Assemblée, donc de chacun de vous. Et il vous remercie aussi la compassion que vous avez aussi eu à pouvoir compatir aussi puisque nous allons prier aussi pour notre soeur Marie Chantal a perdu sa cousine et cela s'est passé je pense ici en France donc c'est un moment aussi très difficile vous savez comme nous avons à pouvoir, et à pouvoir passer par cela aussi quand on perd quelqu'un euh, ce n'est pas une chose facile et la personne qui a perdu quelqu'un a toujours besoin d'entendre quand même quelqu'un qui l'appelle oui c'est que comme la Bible nous a clairement dit aussi et nous sommes heureux de ce que le Seigneur nous enseigne pleurez donc avec ceux qui pleurent et jugez-vous avec ceux qui se réjouissent aussi mais elle dit clairement aussi bien elle dit mieux vaut être dans une maison de deuil dans une maison de joie. Parce que quand on est dans la maison de deuil, là qu'on se rend compte effectivement de la finalité de tout un chacun de nous. Et là, on comprend très bien de ce que l'Église a cela dit, vanité de vanité, tout est vanité. Nous amassons beaucoup de choses, mais pourquoi Parce que lorsque nous partirons, nous partirons avec rien. Ça que nous voulons prier, notre Seigneur, qui est le consolateur, On puisse vraiment consoler notre frère Eric et aussi notre sœur Marie Chantal. Tendre Père et précieux Sauveur, quel bonheur de pouvoir t'avoir, toi, qui as dit que tu as vaincu l'enfer et la mort, mon béni, mes Père. Nous nous réjouissons de pouvoir avoir un Sauveur merveilleux comme toi, comme nous le chantons. « Quel sauveur merveilleux je possède !» Sur la terre, tu as permis que nous puissions te connaître, toi, et enfin que, comme tu l'as dit aussi dans ta parole, que nous pouvons et nous réaliserons, que nous saurons aussi, que nous puissions arriver à pouvoir expérimenter, car nous sommes donc passés de la mort à la vie, Seigneur. Voilà que la mort a frappé aussi, Père Saint-Dieu, la famille de notre frère Éric, sa grand-mère qui est partie c'est quelque c'est une personne qu'on apporte beaucoup dans le cœur une grand-mère c'est la personne où on se sent bien à l'aise avec mais aujourd'hui, notre frère Eric a perdu sa grand-mère et la maman a perdu sa maman. Mon Seigneur et mon Dieu, je te demande grâce, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, que tu puisses consoler la famille tout entière. Tu connais l'amour qu'ils ont aussi à notre endroit, l'attachement, que cette famille aussi à notre endroit. Seigneur, nous te prions de tout notre corps, que tu puisses vraiment le Consoler, Sauva béni. De même pour notre précieuse sœur, Marie-Chantal, mon roi, que tu puisses vraiment la consoler aussi, Père, ben, la famille entière, les fortifier, les soutenir, mon roi. La perte d'un être est toujours un vide qui reste quelque part dont on ne sait pas combler, mon roi, mais tu es le Dieu qui accorde le secours le soutien. C'est toi qui console aussi, parce que tu es le consolateur, mon béni, mé père Nous te demandons cette grâce de pouvoir le soutenir, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons donc pour que nous puissions lire dans le livre de Proverbes, Et cela, je pense que... Proverbe chapitre quatorze, je pense là Proverbe quatorze, nous lisons le verset cinq qui dit un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit de mensonges. Amen. Tendre de part, précieux sauveurs, maître bénin, toi qui es l'auteur de ta parole. Nous te demandons grâce encore ce matin, Seigneur. Nous avons tous besoin de ta lumière, d'être guéris, d'être instruits, enseignés par toi. Tu l'as dit toi-même, mon Père Saint-Dieu. Oh, je reviens à toi, Père Saint-Dieu, sur la base de ta parole, que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons tous besoin de toi. Parce que quand toi tu enseignes, toi, tu mets ton sceau et ça reste gravé dans chacun de nos pères, dans l'âme, dans la mémoire, dans tout béni, Père Saint-Dieu. Et nous sommes réellement victorieux parce que ta parole à toi, Père Saint-Dieu, c'est vraiment une puissance. Sois béni pour cela, mon sauveur. Pardonne-moi, mon maître béni. Je ne suis qu'un homme avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses, mon béni, mais tu connais cet homme, sauveur béni, mais c'est dont nous avons besoin et je besoin. Et si c'est la vérité, ben, c'est de toi aujourd'hui. Encore de nous aider, Père, parce que nous venons de pouvoir la lire, à l'entendre aussi, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas être contraires à toi, à ce que tu attends de nous, Père Saint-Dieu. Qu'est-ce que je gagnerai? Je te demande grâce. Père, tu es notre roi. Nous t'aimons parce que tu es vraiment notre Dieu. Sois béni pour l'autorité que tu as sous ton église, à toi, Père Dieu. C'est ton église. Tu l'as dit, je bâtirai mon église. Merci pour ce peuple qui est à toi qui t'appartient, Seigneur, que nous sommes tous là pour pouvoir t'entendre, Père, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Vous nous remercions notre Dieu, parce que c'est lui qui a eu à pouvoir aussi exprimer la parole que... Il veille sur son peuple, effectivement. Il, il s'y soucie, il en prend soin, certainement, c'est vrai. Et aussi, c'est celui aussi qui, qui l'enseigne aussi, parce que il a eu à pouvoir déclarer dans les scènes Écritures que « Mon peuple ne sera plus jamais dans, dans la confusion. » Et celui qui a déclaré cela, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Parce que il, il veille certainement sur ceux-là que lui-même a eu à pouvoir se choisir et en prendre aussi possession comme étant la, sa, sa possession à lui, sa propriété, effectivement. Et nous le disons si souvent que nous sommes le troupeau de son pâturage que ça m'a donc conduit. Nous le voyons aussi dans. Les Saintes Écritures, lorsque euh, il est venu effectivement dans cette nouvelle alliance, montrant effectivement qu'il était et il s'est fait chier, comme la Bible l'a dit, effectivement ainsi, et c'est lui même qui a eu à pouvoir déclarer en disant Je suis donc le, le bon berger. Et, et il dit aussi clairement que il dit euh, mes brebis euh, euh, reconnaissent ma voix parce que je les appelle par leur nom et, et, et ils entendent ma voix et puis euh, le reconnaissent ma voix et je les appelle aussi euh, toutes par leur nom, chacun, pour montrer qu'effectivement que je les connais individuellement, que je ne traite pas avec de groupe mais je traite avec des individus. Donc il appelle chacun par son nom pour que la personne qui l'appelle, effectivement, comprenne que c'est moi la personne qui suis concernée. Et que, Seigneur, s'il si m'appelle par mon nom, c'est pas une autre personne. C'est qu'il, il me connaît, effectivement. Il dit, je les appelle par leur nom, chacun par son nom, et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais, je les fais sortir. Il fait sortir de la masse. Chacun, individuellement, effectivement, il les fait sortir de la masse. Parce qu'il a toujours eu à pouvoir dire qu'effectivement, qu il n'est pas venu chercher les brebis de quelqu'un d'autre. En fait, il est venu chercher uniquement et exclusivement ses propres brebis. Et là, nous avons eu la grâce de pouvoir également aussi voir les tableaux et l'image, effectivement, qui nous est donnée. Parce que si nous revenons à cela, effectivement, nous pouvons regarder qu'en réalité, que... Comme il a fait savoir que les brebis reconnaissent sa voix, ils connaissent effectivement qui il est et parce que qu'il les appellent par leur nom, effectivement, il démontre que réellement que ces, ces ces brebis là, ce sont donc ces brebis qui lui ont toujours appartenu en fait. Ce n'est pas que, bon, il a eu à pouvoir dire, bon, je viens comme ça, et puis je regarde, et puis j'ai choisi celui-ci. Non, en fait, il vient simplement pour appeler ceux qui sont à lui sa propre propriété qu'il connaissait, qu'il possédait déjà. En fait. C'est pour ça que dans toujours dans le livre de Jean, chapitre 10, plus loin, il dit aussi, il dit, euh, nul ne le ravira de ma main. Donc ils sont gravés à la pomme de ma main. Euh, vous savez, euh, lorsque nous entrions dans les âges de l'église, effectivement, je vous l'ai dit ici, qu'effectivement, qu'on nous dit que euh, ces étoiles sont donc dans la main. Ça vous, vous souvenez, non Il les tient donc dans sa main. C'est dans la même main, effectivement, aussi, qu'il dit aussi que ces brebis sont gravées dans sa main. Mm -hmm. Ce qu'il tient aussi ses brebis. C'est-à-dire que <rire> nous comprenons qu'effectivement qu'il tient et qu'il veille à ce que ces brebis à lui arrivent réellement à la connaissance parfaite. C'est pour ça qu'il a veillé aussi. Même quand il est mort, il est mort pour eux. Quand il est ressuscité, il est ressuscité aussi pour eux. Et quand il est monté plus haut, il est monté aussi pour eux. Parce que il nous est dit qu'effectivement, étant monté, oh. il a amené, il a fait captif la captivité, et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme, les uns comme, comme, comme, pourquoi? Pour le perfectionnement. Voilà. Donc effectivement, que nous pouvons comprendre que le regard du Seigneur sur son peuple, ne pourra jamais se détourner pour arriver à pouvoir dire bon, je les a ab... jamais. Dieu, notre sauveur, il veillera effectivement sur les siens. Et c'est pour ça que il est, il a dit lui-même qu'effectivement que je suis un Dieu qui est très jaloux. S'il a dit qu'il est jaloux, il est vraiment jaloux. C'est pour ça que il nous répète encore, il le dit effectivement dans Exode 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant. C'est-à-dire que dans ta vie à toi, en tant que brebis à lui, tu ne peux avoir personne, pas une femme, pas un homme, pas une maison, pas les biens, que tu peux aimer plus que, à tel point que quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre. Impossible. Parce qu'il ne veut pas que ton cœur soit partagé. Il le veut. Il dit, donne-moi ton cœur. C'est ça. Je voulais l'ai dit ici, frères et sœurs, que Dieu est toujours très exigeant avec ceux qui sont à lui. Pas avec tout le monde. C'est pour ça que beaucoup se permettent, ils se sentent, il n'y a pas de problème. Dis que rien ne me condamne. Quand rien ne te condamne, c'est qu'il n'y a rien dans ton corps qui peut te condamner. Mais par contre, en rapport avec son peuple, son troupeau, ses brebis, il y a le trône des jugements là. Ah oui, vous ne pouvez pas échapper en fait. Ça c'est en vous. Ça. Vous n'avez pas besoin que le pasteur vous dise, ou qu'un frère vous dise, une soeur vous dise, vous-même Là où vous êtes effectivement seul, quelque part Même quand la pensée vient Même quand vous les posez la, Vous sentez que non Vous sentez que vous perdez le contrôle Parce que là dedans on te dit Monsieur, ça c'est pas à toi Alléluia Oui monsieur Non, il est vraiment Dieu C'est dans mon frère et ma soeur Nous devons arrêter de jouer Il veille sur sa propriété Et dans le moindre détail c'est pour ça que quand vous vous permettez de faire n'importe quoi, même quand on vous donne des conseils, c'est si et cela, vous, vous sentez vous-même, effectivement, chef de vous, chef de vous, que vous pouvez vous permettre, effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, le livre d'un Jean, je pense, au chapitre, un Jean, oui, je pense, au chapitre 4, je suppose que c'est cela. Regardons. Regardons. Un Jean, Chapitre 4. Et, et je pense que c'est cela. Nous allons que tu nous aides. Un hum. ah. jean, chapitre 4. Hum. Nous lisons à partir du verset 4. Écoutez bien. Il dit, vous, vous, hum. petits enfants. Vous êtes donc de Dieu. Ça veut dire que vous appartenez à Dieu. C'est clair, hein? Vous êtes donc des dieux. Donc, vous appartenez à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, ce qui veut dire que nous pouvons lire dans deux pierres, Seconde épître des, des pierres, c'est cela oui, chapitre 1, le verset 3, il nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Vous vous souvenez « Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » C'est-à-dire que toi et moi, nous ne pourrons pas ne pas connaître celui à qui nous nous attachons et qui réellement aussi celui auquel nous appartenons. C'est impossible parce que si toi, tu ne sais pas à qui tu appartiens, tu ne sais pas avoir une position juste et claire. Vous savez, nous euh, allons continuer parce que nous allons revenir dans le livre que nous avons lu tout à l'heure dans Jean premier. Vous savez, euh, il a dit à la femme samaritaine une chose. Quand elle lui a donné toutes les explications en lui parlant, en fait, il faut, vous vous étiez vous avez dit qu'il faut qu l'adorer, il, il faut aller à Jérusalem, il dit, la femme leur vient. Et il est déjà venu. Ou oh, ce ne sera pas cette montagne que vous ordrez le Père. Non, non, non, non, non. Il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème, hein. Et souvenez-vous encore, mon frère et ma soeur, ici, vous l'entendez quand même souvent, ça n'a pas une habitude. Il a posé la question à ses disciples, et pourtant il était avec eux, il dit, mais qui dites-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme? C'est toujours très important de pouvoir être sûr et certain de la personne jamais dans les tâtonnements ou dans le peut-être ou dans l'incertitude ça ne pourra jamais marcher il faut que je sois sûr et certain la personne. alors on nous dit, et donc, il dit, il dit mais, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu vous suivez, non lesquels nous assurent de sa part, le plus grande et le plus précieuse promesse. Donc, si réellement nous ne connaissons pas vraiment cet homme, comment pouvons-nous savoir effectivement ce qui nous revient des droits qu'il nous a donnés? C'est ça le grand problème. Voilà pourquoi je continuerai le Seigneur notre Dieu en fait que vous saisissez a toujours veillé à ce que, que son peuple il dit il dit séparez-vous ce peuple doit être séparé parce que Dieu notre Seigneur il veut que son peuple le connaisse mais alors le connaître vraiment la manière dont Dieu veut qu'il soit connu c'est quand il vous sépare c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, il dit Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle Entre la lumière et les ténèbres. Et il n'y a aucun rapport. Puisque lui-même a montré qu'il ne devait pas y avoir association. C'est pour ça que dès le premier moment, il a dit Que la lumière soit. Et la lumière, Et la Bible dit que Dieu lui-même sépara, sépara. pas un frère, pas un prédicateur, mais Dieu lui-même sépara la lumière d'avec eux. Parce que Dieu est, bien sûr que cela est vrai. Alors, ça a toujours été la nature de notre Dieu depuis les débuts et ça sera ainsi jusqu'à la fin, la séparation. Avec l'incrédulité, séparation d'avec des incrédules. Oui, messieurs. C'est pour ça que quand il rentrait dans un endroit pour prier pour quelqu'un, il s'était dit, il y a trop d'incrédulité, il dit sortez. Il ne restait qu'avec les croyants. La Bible n'est pas un livre comme un photoroman. C'est la parole de Dieu en fait qui nous montre les caractéristiques et la nature de Dieu et ce qu'il est. Qu si tu joues un jour, tu vas pleurer. Tu le regretteras parce que ça sera déjà trop tard. C'est une grâce, mon frère et ma qu'aujourd'hui encore, parce que très bientôt les choses vont changer, qu'aujourd'hui nous avons la grâce de pouvoir nous asseoir et de pouvoir tenir ces livres. Un jour, vous direz combien ces livres étaient tellement merveilleux, et importants, on ne s'y rendait pas compte. C'est pour que qu'il est vraiment... C'est peu importe l'état, la situation qu'on peut... Je disais... Je, ah oui, je disais à mon frère... Vous avez d'ailleurs les citation de vos frères et soeurs qui sont donc en France. J'étais... Alors je disais à mon frère, j'ai dit, mon frère, j'ai dit, regardez. J'ai dit, dit, réfléchis, pense. Quelle est la chose qui serait tellement plus importante que la parole de Dieu pour toi dans ta vie On a beau vous parler des choses qui concernent Dieu, mais parfois, il y a trop des choses charnelles dans vous, que vous avez difficiles. En fait, c'est comme, oui, c'est une, une chanson qu'on vous chante. Je vous pose la question, je dis, mais quelle est la chose qui serait pour toi plus importante dans ce bas-monde Sur ces terre? Je vous pose la question à vous aussi, ne répondez pas. Hein. Mais je vous pose la question à vous aussi. Quelle est la chose qui serait la plus importante pour vous, dans ce bas-monde ici où vous êtes par rapport à la parole de Dieu en fait. et quand je parle de la parole de Dieu je veux que vous puissiez voir ceci toute la parole que nous avons ici depuis la genèse jusqu'à l'apocalypse c'est là qu'on dit que c'est le commencement à la fin Donc, en grec donc l'alpha et l'oméga donc tout ce que vous avez ici c'est une personne il a dit, je suis la phare et l'oméga. Donc, c'est Jésus dont on vous parle. C'est bien la Bible. C'est pour ça que je pose la question. Réfléchissez bien. Ne répondez pas vite à non, non, non, non, non. Parce que vous devez bien vous connaître aussi. Et puis réfléchissez quand même un peu. Quelle est la chose sous cette terre? qui serait tellement, tellement plus important que cette parole que vous entendez, en fait, Parce qu'on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était... Et toutes choses ont été faites. Au verset 14, on dit, la parole de Dieu a été faite. Et nous avons contemplé comme la gloire du fus celle engendrée, venue du Père. Et son nom est Jésus Amen. le Christ. Amen. Jésus est la parole Amen. de Dieu. Mm. Alors, quelle est. Ne vous précisez pas, parce que sinon, comme nous l'avons entendu dans les scènes écritures. <rire> Dans les livres de proverbes, on nous dit une chose Nous, nous retournons dans le verset qu'on a vus. mais je voulu quand même vous ramener encore là-bas. Hein. On nous dit une chose dans le livre de Proverbes au chapitre 14, que nous avons lu tout à l'heure, il dit ceci, un témoin fidèle, il ne ment pas. Mais un faux témoin dit donc des mensonges. Alors quand vous répondez, quand vous répondez, faites bien attention. <rire> Sonde-moi, oh Dieu Éprouve-moi Et connais Un mon corps Regarde, si ce soit une mauvaise voix Alors sonde-toi, éprouve-toi Regarde-toi à l'intérieur La réponse que tu vas donner <rire> Oui, mon frère Vaut mieux, mon frère et ma soeur Être jugé maintenant parce que le jugement combat dans la maison. Ah, quand tu es jugé ici, alors là, tu es justifié. Tu peux partir tranquille. C'est la grâce que Dieu nous donne. C'est ce que vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur. Vous combattez, vous ne pouvez pas combattre contre Dieu, frère. Personne n'a jamais réussi. Et personne ne réussira. C'est pour ça que il est nécessaire que tu puisses t'éprouver dans ton intérieur à toi parce que il s'agit de toi et aussi des trônes du jugement. Alors, qu'il est donc à la chose qui serait tellement plus importante pour toi, dans ce bas-monde, plus important que la parole de Dieu. Ah, yeah. <rire> J'ai dit tout à l'heure, ne mentez pas. Parce qu'un témoin fidèle ne ment pas. Un faux témoin, il s'assassirait certain. La question de savoir de quel côté vous allez vous trouver. Vous savez, quand on parle d'un témoin, il est fidèle, il ne peut pas mentir. Et pour que vous puissiez vraiment répondre à cette question, et comme j'ai dit, ne vous précipitez pas, vite donnez la réponse. Parce que, disons, parole que nous entendons toujours et souvent ici, c'est cette même parole qui te sauvera, et c'est cette même parole qui te condamnera. Vous pouvez douter, c'est votre droit, la vérité, ça c'est sûr. Mais je vous poserai la question de savoir... <coughs> Dans un monde comme celui-ci, quand tu vas au tribunal, on ne va pas te juger comme ça sans qu'il y ait un document sur lequel on se base. Même, même les hommes, les païens, tout ça, ils ont quand même un document. Ils avaient déjà rédigé et on voit des articles dedans. Tu peux faire, tu peux faire, mais on va dire, mais tel article. Et puis vous savez ce qu'on dit en fait dans ce monde Nul n'est censé ignorer la loi. Si, si on nous dit ça, que Dieu te bénisse. Si l'être humain, aussi méchant, avec tout ce qu'il est, il peut te dire, toi, que quand tu viens ici au tribunal, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne vas pas dire, je ne connais pas, dis non, c'est écrit bien. Nul n'est censé ignorer Bien sûr que oui. Et alors, le Dieu créateur des cieux sur la terre, Amen. il doit quand même avoir une base sur laquelle ah, je l'aime beaucoup. <rire> Alléluia Gloire à Jésus C'est la reconnaissance que j'ai à son endroit. Hum, quand je regarde et que je vois, j'ai de la reconnaissance. C'est pour ça que je, dis, je répète pas quelque chose. Pour dire gloire non mon âme tressaille parce que je vois ce qui me c'est vrai frère nous ne pouvons pas des fanatiques mais nous vivons pour une personne Amen. Mmh. Amen. c'est merveilleux cela ah bah oui. donc il doit y avoir effectivement aussi un livre oui. sur base qu'elle effectivement le Dieu très haut va juger. Il n'y a pas un autre livre. Il est Dieu. Et ces livres-là, toute l'humanité est au courant. Dans toutes les maisons, dans toutes les langues. Mon frère, les témoignages est là. Nul n'est censé ignorer. C'est les hommes, n'est-ce pas? Mais non, Dieu, mon frère. Oh oui, la parole de Dieu est proclamée. La Bible est lue, gratuitement donnée, dans toutes les langues. Mon frère et ma sœur. Je vous ai posé la question tout à l'heure, quand on parlait. J'ai dit, ceci est la parole de Dieu, la Bible. Donc, ça c'est Dieu sous la forme... Et je vous ai dit qu'effectivement aussi que La parole a été donc faite Voilà Donc Dieu jugera par cet homme Jésus C'est ce que l'apôtre Paul nous dit Vous comprenez Donc gloire à Dieu si déjà Toi et moi nous sommes jugés Que Dieu nous aide. Amen. Et nous puissions comprendre la bonté et la grâce de notre Dieu. L'amour de ce Jésus de Nazareth. C'est lui qu'on appelait l'homme de Galilée. Et il y a un canté qui dit Oui, j'aime, j'aime, de Galilée. Oui, j'aime. L'homme des Galilées, mon frère doit enlever mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme des Galilées. Est-ce que vraiment vous l'aimez? Alléluia! Ah, yeah, amen! Yeah, yeah. Amen, amen! Aïe, aïe, aïe, aïe! Pour l'aimer, mon frère, ouais, il faut l'avoir connu d'avoir senti réellement cet amour qui est de lui, en fait. À ce moment-là, vous pouvez... Vous savez, c'est facile de dire que j'aime Jésus. C'est quand vous vous trouvez devant une situation que vous réalisez que c'est seulement des mots qui disent « je l'aime ». Parce que devant cette situation, il faut prendre une position. Vous comprenez, bien sûr. Sauter du joie, je l'aime, ceci, cela, même jusqu'au plafond. Mais quand la situation est là, oh que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Alors, il nous dit de Pierre, donc nous continuons, puis nous retournons dans un Jean, il dit, donc, verset 4, lesquels nous assurent de sa part. Hmm? Le plus grandes et les plus précieuses promesses. Et vous comprenez ce que je lis Et Dieu te bénisse. Vous voulez que je recommence verset 3 Comment sa divine puissance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 <rire> voyez, euh, si vous connaissez celui qui vous a appelé, vous vous attacherez certainement à lui. Vous ne parlerez que de lui. C'est vrai que Dieu te dit Et vous ne servirez que parce que vous le... Merci. Vous voyez combien nous avons un adversaire malin. Il est vraiment fin, malin. Le diable, il est malin. Dieu nous aide, si nous n'avions pas la grâce du Seigneur, mais oui, ce sera certain, mon frère et ma soeur. Mais si maintenant, c'est si Jésus, vous n'en vous occupez pas, et il n'est pas tellement très, très intéressant pour vous, alors vous savez où vous êtes déjà? Parce que le malin, Satan, ne pouvait pas le battre, vous. Vous ne pouvez même pas voir, parce que pour que vous puissiez voir ces, ces mauvais dessins, il faut que le Seigneur vous révèle. Mais si c'est Jésus, vous le méprisez. Il n'a pas autant d'importance que l'homme que vous aimez dans votre vie. Vous comprenez cela Comment pouvez-vous arriver à pouvoir vaincre les diables <rire> Vous savez... Les gens disent toujours Alléluia, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et là, je m'arrête. Mais C'est ce qu'il y a dans la mémoire de beaucoup. Parce que la Bible a dit celui qui le reçoit, reçoit. Alors, alléluia, Dieu a tant aimé un euh, monde qu'il a donné et quiconque croit en lui n'est pas ici point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, j'ai la vie éternelle. Posez-vous la question pour moi savoir. Que Dieu distribue la vie éternelle comme des petits pas. C'est ça le grand problème, frère. La connaissance que vous prétendez pouvoir avoir. Vous ne direz pas que, Seigneur, nous ne savions pas, mais le Seigneur vous instruit. Posez-vous la question moi, savoir qu'est-ce que cela veut dire croire en Lui. Vous vous souvenez, dans les scènes Écritures. Est-ce que vous m'entendez Jean au chapitre 1. Et on nous dit bien que, écoutez bien, à ceux qui l'ont reçu, ça veut dire quoi le recevoir Puis on dit, à ceux qui croient, c'est bien clair là-dedans, il leur a donné quoi Le pouvoir de devenir, Lequel sonnait ni de la chair ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, frère, hey, faut que nous comprenions. C'est pas une formule, hein Oh, que Dieu nous aide. Notre sœur Carole est venue euh, en Belgique avec son mari. Ça va Puis notre sœur Carole va rentrer aussi. Notre frère est rentré. Cette fois-ci, je donne un exemple. Qui est-ce qui peut dire qu'il a reçu sœur Carole c'est l'exemple hein. elle est là, on la voit mais ça ne veut pas dire que vous l'avez reçu amen, amen. Mm -hmm. pour avoir pour dire que j'ai reçu sa carole faut il faut qu'il soit venu chez vous mais par contre ici nous pouvons voir, mm -hmm. mais il n'est pas venu donc vous n'avez pas reçu sa carole à ceux qui l'ont reçu. <rire> mon frère et ma sœur, nous devons dire merci au Seigneur. Amen. Parce qu'il veut nous conduire dans les choses l'improfondes. Pour que les diables n'aient plus d'impressions aucun. C'est ça le problème. Il a dit, mon peuple meurt par manque de... Quelqu'un que vous recevez, <rire> il rentre chez vous. Vous vous asseyez avec lui. C'est pour ça que qu'il dit lui-même que je suis à la porte et celui qui ouvre, il chanterait et soupirait avec lui. Donc nous Là. Donc, je le reçois. C'est pour ça qu'on nous dit que soyez toujours hospitaliers. Non? Ouais. Ne fermez pas vos portes. Amen. Même si votre lit est très petit, Amen. il y a un double matelas qu'on peut mettre. Rien que le fait de pouvoir simplement avoir le plaisir. Parfois, vous avez difficile. C'est douloureux quand on vous observe. Hein. La chose que nous pouvons offrir à, à nos frères et sœurs, c'est simplement les toits. Nous ouvrons simplement la porte pour qu'ils puissent simplement rentrer. C'est pour que, simplement que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Il hein. ne faut pas vous mettre dans des conditions où, Non, non, non, non, non, non, soyez en paix. C'est ce que l'Écriture nous enseigne, ce que nous, en tant que peuple de Dieu. Parce que mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, que tu es né de lui, toutes ces choses-là, c'est déjà s'aimer là-dedans. Vous vous souvenez quand même dans le livre des Éphésiens. Vous vous souvenez quand même. Vous ne vous souvenez plus. Vous le savez. Oui, oui. Vous le savez. Éphésiens chapitre 1. Alors vous voyez. Bon, lisons peut-être plus de Twitter. Puis nous allons retourner là, que vous puissiez voir hein. C'est ça aussi pour tout le monde, c'est casser ça, oui. Ephésiens au chapitre 1. Mm -hmm. Voilà. Ah. Verset 3. Mm -hmm. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Amen qui <rire> nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est? Ah, quand est-ce que toi, tu étais en Christa? Alléluia. Quand est-ce que toutes ces bénédictions t'ont été déjà accordées? Quand tu es venu croire sur la terre? On dit bien parce que là, tu as cru sur la terre. Mais il dit aussi, il dit ici, il dit, il a toute bénédiction dans les lieux célestes où c'est. Oh, Et puis, il nous continue, vous allez comprendre. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant que tu puisses dire Alléluia sur la terre. Alléluia! Amen, Amen! amen. Donc, déjà, amen. tu étais déjà dans l'Alléluia! Donc quand tu dis Alléluia ici, c'est parce qu'en toi il y avait Alléluia. Alléluia. alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons l'honneur, le respect vraiment, frères et sœurs. Dans les services de Dieu, frères, les choses vont changer. Et c'est vrai. Non, frère, non, non, non, non, non, nous devions de la crainte, nous devons de la crainte. J'ai toujours, et je l'ai dit encore, je disais ça à notre sœur, euh, Evelyne, j'ai dit, oh, les genoux reprennent les services. Ça, c'est important, oui, mon frère. J'ai dit, le genou cette année-ci, ils vont reprendre mais les services, hein, avec un zèle, hein. oui, que Dieu te bénisse. Oui, monsieur. Ce ne sera pas des, des prières de répétition. Non. Qui montent du fond du cœur avec la reconnaissance de ce que est Jésus est pour nous. Frère, non. Vous ne pouvez pas réaliser qu'il est. Non. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Il est vraiment parfait. Mais alors, parfait, dans tout le moindre détail, et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. <rire> que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre que ce qui, regardez bien, ce qui vient, nous retournons dans, dans un pierre, deux pierres, hein. regardez bien, nous continuons d'abord, regardez bien. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez très bien, pour l'amour de Dieu, et c'est quatre, hein. Pourquoi Pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui. Alors quand il nous dit ça, que nous, pour que nous soyons ainsi, c'est-à-dire que dans toi, mm -hmm. le bien, l'amour de ton frère, l'amour. Oh ben oui ma soeur <rire> Comme quand il dit, reste tout ce qui est pur. Tout ça aussi, Dieu te donné. Oui, l'a donné. <rire> c'est pour ça, mon frère et ma sœur, vous ne devez pas suivre des saletés, des choses à gauche. Qu'est-ce qui fait que des saletés nous, viennent nous mettre dans des conditions difficiles, effectivement, et que nous commençons à pouvoir se poser la question, parce que, mais c'est à cause des faux témoins, nous y arriverons. Le faux témoin dit toujours des mensonges. On dit bien le faux témoin. On comprenait, le faux témoin il dira toujours des mensonges. Il ne pourra jamais dire la vérité. Toujours des mensonges. Tout ce qu'il peut faire monter et se suffire, effectivement, ce ne sera que des mensonges. Parce qu'il n'y a rien de vrai. Alors, il dit que pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pensez un tout petit peu quand même, mon frère et ma soeur, et tout cela avant qu'il y ait l'atome, avant qu'il y ait l'étoile, avant qu'il y ait la terre. C'est pour cela que je peux vous dire sincèrement que Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Ça ne sert à rien de douter. Amen. Vous perdez votre temps et Ça ne sert à rien de résister. Vraiment. Oh, <rire> Parce qu'il aura toujours son Amen. compte. Amen. Il faut qu'on soit sage qu'on se dit « Seigneur, donne-moi la sagesse. » De comprendre que toi, tu ne peux pas échouer que tout ce que tu diras, ça va s'accomplir. C'est moi qui souffre en doutant. C'est vrai. Les diables ne peuvent rien, mon frère. Alléluia. Il ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Si ce n'est que quand Dieu permet quelque chose. Savez-vous que ce qu'il a comme pouvoir, ça vient que de Dieu Mais pouvoir qui a été perverti, est-ce que vous avez compris Amen. <rire> Donc, si nous avons compris, nous comprenons aussi qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de l'autorité qu'il possède Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit. Il nous a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Moi, je vous donne le pouvoir. Sur toute la puissance Amen. de l'ennemi. C'est écrit dans Amen. les livres ici. Et puis il ajoute Et rien. Amen. Donc rien Amen. ne pourra vous nuire. Alléluia. Si il a dit cela, mon frère, même si la maladie me mine dans mon corps. Aïe, Satan était... Vous savez, c'est parce que nous ne réalisons pas tellement très bien. Nous l'avons lu avec vous, hein. je pense, c'était mardi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations et les épîmes Si nous comprenons vraiment les choses de Dieu. Ce que Dieu veut que tu puisses comprendre c'est que il dit toujours ce qui est vrai c'est que Dieu veut que tu puisses comprendre c'est ce que nous allons lire encore ici hein. du Pierre que nous lisions tout à l'heure, regardez Verset 3, nous avons lu verset 3 parce qu'il nous dit, c'est lui qui nous a appelés par sa peau pour gloire et par sa vérité. Vous vous souvenez Verset 4. Lesquels, vous, vous comprenez, non Nous assure toujours de sa part. Voilà. Hein les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature. Ça veut dire que vous deveniez aussi des. de Dieu. De Dieu. De Dieu. C'est pour ça que. Euh, que Dieu soit béni. C'est pour ça que toi, tu as le pouvoir de chasser des démons. Est-ce que tu savais, je parle effectivement au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, est-ce que tu savais Amen. que c'est toi Amen. qui vas juger les anges Amen. Ah, vous ne savez pas <rire> C'est écrit. C'est toi, toi, en tant que Fils de Dieu. Amen. Tu vas juger les anges. Ah oui, oui, oui, oui, oui. L'autorité que Dieu nous a donnée, vous ne réalisez pas. C'est pour ça que les démons tremblent. Et les démons ne veulent pas que toi, tu saches, que tu comprennes ce que tu as comme autorité. Ça. Amen. On tremble devant la situation. On tremble. Frère, on tremble pour des bêtises. On tremble pour argent. Et c'est si, frère, vous donnez ce qui est plus important des choses inutiles. Inutiles. Il est coupé à gauche, un frère, pour l'argent. Il est coupé pour le frère, ça. Qu'il prennent, mon frère. Oui, qu'il prennent. Amen, amen. Si amen, S'il se réjouit d'avoir fait du mal, qu'il prenne. Mais il ne sait pas ce que moi, je possède. Amen. Vous connaissez les pouvoirs que Dieu nous a donné, frère. On peut. Frère, que Dieu nous aide. Frère, vous ignorez en fait. Vous donnez tellement d'impression. C'est pour ça que je posais la question. Ici bas sur la terre. Quelle est la chose qui peut pour toi être la plus importante, parce qu'il peut t'amener à pouvoir devenir foi pour les choses de Dieu, à ne plus être bouillant parce que ça t'est traqué, c'est devenu tellement si important pour toi à tel point que les ailes n'y est pas à tel point que tu ne sais plus chanter Dieu tu ne sais plus glorifier Dieu parce que cette situation là est tellement si importante que la parole de Dieu n'a pas de valeur à tes yeux <rire> oui. ah que Dieu nous aide ah, le diable il est malin il te pousse à vendre tout droit d'un de pour des bêtises mon frère ce que tu trouves quoi, l'argent les mariages, C'est pas moi, pas les maisons. Oh, que Dieu m'aide. Les problèmes. D'abord, le Seigneur, notre Dieu, dans sa parole, il parle bien aux fils et aux filles. <rire> Qui par ses inquiétudes doit... Puisque assez eu, nous quand même, on aime tellement. Es, C'est tellement, ça t'a monté tellement que tu ne sais même plus. Parce que Dieu n'est ne, ne plus important. Parce qu'à ce moment-là, tu ne penses même plus à Dieu. C'est toujours ça, non? ça te travaille là. Ça te travaille là dans la tête, effectivement. Des inquiétudes, des problèmes, des soucis, des quoi hum. Qui par ces inquiétudes a? peut ajouter une coudée à sa vie. dès que tu allonges un tout petit peu. Déjà la question qui t'est posée, si tu réfléchis bien, quand nous avons des soucis, on a des problèmes de santé. Donc qui, par ses inquiétudes, peut ajouter Ce n'est pas possible. Les inquiétudes, en fait, me rendent malade. Ça raccourcit, en fait, ma vie. Vous, vous devriez, frères et sœurs, vous, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, pardon, et bien, être ici, dans ces lieux ici, Même le jour où on n'a pas réunion. Parce que vous devez, vous savez, vous devez, Dieu te dit, mais, je dis, si, je dois prier, je dois chercher la face de Dieu, je dois, un moment, quand je passe quelque part je dis, ah, j'ai un, un peu de temps libre. Ils étaient chaque jour assidus. Vous avez beaucoup d'excuses pour des banalités. Mon travail, mon travail, mon travail. Donc le travail et les patrons sont plus importants que Dieu en fait. Mon travail. Ah, travail, la chasse de travail ne me permet même plus d'avoir le temps, frère, pour venir à l'Assemblée. À dimanche, on voit ça, même dimanche en question. Il doit trouver Peut-être une excuse. Ah, les transports. Je me souviens, frère et soeur. J'étais au Malawi, je prêchais. Vous connaissez, il y a, quand j'ai terminé la réunion, beaucoup de gens sont venus. Quand j'ai mis la réunion, et puis j'étais dans le véhicule, et on m'a mené maintenant pour aller à l'hôtel. Et puis je regardais sur la voie beaucoup de monde. J'ai regardé, il y avait des soeurs avec leur bébés, l'autre avec. Je pose la question au frère, J'ai dit, mais toutes ces personnes viennent. De... J'ai comme l'impression d'avoir vu quand même cette personne-là. Il dit, oui, oui, oui, ce sont des frères et soeurs qui sont venus donc à la réunion. J'ai dit, mais oh, ils rentrent où Ils rentrent ils me disent, ils sont habitués, parfois à 20 km ou à 7 km. Il dit, pardon Ils vont retourner comment Ah oui, c'est comme ce matin, ils sont venus à pied. J'ai vu ça, moi, je pleurais. Il dit, et, et, et, et maintenant, après la réunion, il retourne à pied avec les nattes, avec les enfants de frères. Vous êtes dans le confort. Hein? Et en plus, étant dans le confort, les problèmes des transports, hein? un transport, tu es là comme si on doit te langer. Hein? que, que l'Assemblée achète un hélicoptère hein? pour venir là, que tu montes bien, pour venir écouter la parole de Dieu. Quel sacrifice aurais-tu fait Qu'est-ce que tu vas bénéficier Un païen qui veut toujours qu'on puisse les longer, toujours des excuses. Je vous ai toujours dit ici, si Dieu ne demande jamais. Il vous dit, il n'attend pas. Vous savez, les explications pour Dieu, c'est pas. Il n'en a pas besoin. Toujours expliquer, toujours expliquer. Moi, je vous ai dit, moi je suis, ne supporte pas beaucoup des explications. Ça me rend mal à l'estomac. Ce n'est pas pour dire, non, c'est la vérité. Je ne supporte pas trop. Explication, enfin, je vais t'expliquer. Je n'ai pas besoin. Ce sont vraiment des coupables et des païens qui ont toujours besoin d'justification. Je vais t'expliquer longuement. Ils pensent qu'à force de parole, ils seront donc justifiés. Mais Dieu, Dieu, Dieu avant même que tu ouvres ta bouche, il est Souvent, vous savez, on te donne les seigneurs au tribunal. Regardez très bien sa réaction. Beaucoup d'accusateurs, il a fait... Il regardait, on l'accusait de tout le monde. Il ne disait rien. C'est souvent un très qui va Il s'est énervé. Il, énervé. il te dit, tu dis rien Pilate a eu à pouvoir faire beaucoup de. Tu, tu ne te défends pas Il <rire> dit, mais qui C'est ça qu'il dit, il dit, mais. Il dit, mais on t'accuse de tout ça, tu ne réponds absolument à rien. Et quand tu répondais, effectivement, c'était court. Lisez les Saintes Écritures, hein. lisez-le. Est parce que Dieu est comme ça, mon frère. Multiplication des.. Ça ne sert à rien. Quand tu es droit, c'est ton cœur droit qui parle. Amen. Beaucoup de longs choses aussi. Dieu nous aide. Avec... Alors, je continue vite parce que je ne vais pas voter longtemps le dimanche passé on était vous comprenez maintenant mon souci hein prenez pas qu'on est encore dimanche ici non, non, non non. vous allez vite partir que Dieu m'aide mais, mais vous savez quand on rentre dans. <rire> on, on veut arrêter ça devient difficile hein? parce que c'est ça j'ai dit aux frères, pourquoi vous êtes pressés les dimanches je vous ai toujours donné un conseil, ne prenez jamais un rendez-vous. Tous les autres jours, vous avez, prenez rendez-vous avec les gens. Mais dimanche, madame, messieurs, aujourd'hui, pas de rendez-vous. Même pour aller manger. rendez-vous. S'il faut que je reste à géant, je reste à gêne. Et reste là-dedans. Bon, évidemment, vous pouvez aller manger. C'est pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Comme la Bible dit, c'est l'abondance du cœur et la bouche parle. Alors, il nous dit, verset 4a lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Et quand on dit « participant de la nature divine », donc, on a quelle nature À ce que la Bible nous dit, dans Ephésiens, au chapitre 4, oui, là, oui, il dit « il n'y a qu'un seul Dieu ». Vous savez, non Alors si vous vous devenez participant de la nature divine, alors vous devenez qui Donc, vous faites partie des dieux. Mais puisque c'est Dieu-là, il dit, puisque moi je suis saint, et que vous avez la nature divine, il faut que vous soyez aussi. Mon frère et ma ben hein, ce ne sont pas des formules. Hein. C'est la nature que Dieu nous démontre en fait. Alors ça veut dire quoi C'est le verset suivant aussi qui nous dit. Quand nous avons donc la nature divine, elle est en nous en fait. Christ en nous. À en nous, en nous, en nous. l'espérance de l'âme. La... Tel il est, tel nom. Qu'est-ce qui se passe alors quand nous avons cette nature-là Qu'est-ce qu'il dit Verset suivant, il dit, c'est bien, hein? il dit, voilà donc, participe à la nature divine, divine, n'est-ce pas En fouillant la corruption qui existe dans le monde par là. C'est technique quand vous avez cette nature-là, vous devenez comme lui, il est. Vous me suivez Amen. Vous me suivez, frères et sœurs Ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'il est, ce qu'il a en lui, doit se trouver aussi. Ça, on ne va pas vous supplier. Frère, eh, ma soeur, faites un effort quand même pour ouvrir la porte de chez vous, pour recevoir. Bah, C'est écrit. Soyez, il ne parle pas au païens. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas votre maison Même la taille. Vous, bien, hein? vous pensez qu'il est étranger. Vous connaissez les psaumes 139 Où oui, irai-je Si je monte au ciel, je suis dans le bas. C'est jour des morts. Même les ténèbres. Vous comprenez Donc Dieu vous connaît. C'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Est-ce que vous me suivez Amen. Parce que la Bible dit, hein? c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Maintenant, si vous n'êtes pas encore arrivé au stade-là de pouvoir donner à Dieu ce qui lui revient de droit, comment pouvez-vous espérer de pouvoir partir dans un élément pas Dieu qui vous éjecte. Dieu n'as jamais fait ça. je ne rejette pas à moi c'est celui qui vient. Et puis d'ailleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Puis il dit, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun. Alors, comment peux-tu dire que c'est la faute de Dieu? Problème. c'est toi. Alors il t'a donné un moyen pour y parvenir. Que Dieu te bénisse. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est. Et nous revenons toujours à cet homme de Galilée. Amen. Amen. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de qui Du corps de Jésus. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, nous comprendrons maintenant ce qui nous est dit dans 1 Jean, chapitre 4. À partir du verset 4. Il nous dit, vous, Dix enfants, vous êtes des dieux, c'est-à-dire que nous appartenons, nous avons donc la nature, comme nous l'avons vu dans deux pierres. Vous suiviez depuis tout ce temps-là Ne soyez pas absent, parce que la simoule, vous la mettrez dans votre ventre, ça ira dans les lieux secrets. Tous ces gens que vous êtes pressés d'aller voir. Ils ne vous serviront à rien. Quand vous serez allongés dans le cercueil. Oui, mon frère et ma soeur. J'aime Jésus. C'est pour ça, pensez bien. Réfléchissez bien à qui vous devez donner la gloire. Et donner la première place dans votre vie. Est-ce mon orgueil est qu'on puisse savoir que moi et moi, et puis quand tu veux que ce soit toi qu'on puisse voir, qu'on puisse apprécier, qu'on puisse prendre les plus, puis pose-toi un peu la question quand tu t'assieds, qui es-tu toi-même D'abord, qu'est-ce que moi j'ai de moi Réfléchissez, essayons-nous, hein, parce que vous savez, c'est un peu, on vit en fait dans des illusions. Hein? On se croit tellement si important. Indispensable. Qu'est-ce qui va faire de moi indispensable Asseyez-vous, posez-vous la question. Qu Il ne faut pas trop rester dans les imaginations. Ah, je suis, je suis, ah, gloire à Dieu, je suis un fils de Dieu. Pose-toi la question d'abord. Si même je dis que je suis un fils de Dieu, de quelle manière suis-je devenu C'est toi dans ta chaise. Je me regarde, Seigneur, vraiment. J'ai dit, fils de Dieu, fils de Dieu. Ça reste un peu dans mon imagination. Je me, je me bluie un peu, mais je dois me poser la question. Quand on me dit que j'ai dit que je suis fils, fille de Dieu, je dois quand même avoir la nature de mon père. Amen. Seigneur, avec ton livre, je regarde. Parce que la Bible me dit que tu es, la parole de Dieu est Dieu. Et moi, je suis fils de Dieu. J'acclame aux frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Je chante, je danse, je lis ici. Tu dis ici que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On va compter un peu ce que la charité est, puis on va examiner 1 Corinthiens chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Alors là, ça va beaucoup nous aider pour que nous comprenions combien l'humilité doit être importante dans notre vie, dans notre cœur. Jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Dit que je suis meilleur à tel, que non, non, il est mieux que moi. C'est comme ça que Dieu agira davantage avec toi. Alors, on nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 13a. Quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne et une semballe qui rétentit. Ça, je dois bien comprendre. Je parlais en langue, je parlais ceci, je parlais cela. Alors, on me dit, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Quand j'aurai les dons de prophétie, alors là, je peux prophétiser, je peux faire ceci, patati patata, patati patata, patata, Et quand j'aurai même les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas cette chose-là, je ne suis rien. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, comme les catholiques disent, et d'ici si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On croit vraiment que Dieu n'est pas intelligent. Hein? Oh, je vais faire des œuvres et payer pour les, le Méli, ceci, ceci et cela. On nous a fait payer des, des je sais pas moi, des, des, Tout donc, payer ceci, faites ceci. Et puis, oh, et la, la carmélite, elle, s'est sacrifiée pour les, les, les, comment on appelle ça, les, les, les, les ceci et cela. Elle est même allée chez les gens qui sont malades. Et puis, elle est morte, qui est vraiment une sainte, quelle sainte. On nous dit bien ici, même, si il y avait même mon corps. Faire tous les sacrifices qu'il faut, effectivement, aussi faire. Alors, écoutez, bien, il dit, mais cela ne me sert absolument. Donc, quand je veux faire du pain ici, j'ai beurre tout ça, je me fais les sandwiches pour donner aux frères, si je n'ai pas la charité. Je n'ai qu'un esprit, qu'un esprit de trouble. Ah ben oui. Tout le monde dit ce que vous faites là. Si ce n'est pas la charité, ça ne sert à rien. C'est terrible, hein On vient d'apprendre quelque chose. Hein? Donc, pour que ça sera à quelque chose. Seigneur, donne-moi la charité pour que mon pain ait la valeur. Alléluia Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit Faites tous vos efforts oui. Pour joindre à votre foi Ne regardez pas en suivant les autres là Toi tu es un fils de Dieu Amen. Les diables veulent t'amener autre part Mais ton père te ramène là Il dit pour que tout acte que tu poses Puisse avoir la valeur Voilà ce que tu dois être Nous avons besoin du Seigneur. Dans notre vie, mon frère, comme je l'ai dit, cette année-ci, les diables doit être dehors. Amen. Mon frère, je vous donne un conseil. Arrêtez de collaborer avec des démons. Vous ne faites pas partie d'eux. Vous êtes un peuple de Dieu, fils et filles de Dieu. Une décision doit être prise. J'étais négligent, j'avais des raisons pour mon travail, mon ceci, mon ça. dit. Cette année-ci, ah non. Seigneur, travaille ou pas, travaille. Ah, yeah, yeah. Vous vous souvenez, un exemple que je vous donnais il y a longtemps de cela. Hein. Puis nous terminons ici, vous vous laissez parler. Et frère. Mm. Ils avaient ah, une réunion à l'Assemblée avec la Sainte Seine, si, cela, ça c'est un frère. Il dit, moi, la Sainte Seine, elle a veillé pour partager avec mes frères et soeurs. Jamais, je ne peux pas manquer à ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. <rire> c'est là que je veux voir si tu es mon frère Amen. Quand toi tu fuis tout le temps la sainte la des pieds Amen. Je me pose la question, je me pose la question Quelle communion j'ai avec toi Parce que c'est là que tu dois voir Bien sûr <rire> euh... Que Dieu nous aide. Hein? Même si j'avais un problème avec quelqu'un, mon frère et ma sœur je ne vais pas fouiller la centaine C'est plutôt ce moment-là qui me saisi J'ai dit, Seigneur, moi ici, le pain que nous partageons. Mon Seigneur, moi je vais fouiller. Non Il dit, je vais chercher la personne. Viens, viens, viens, viens. Aie pitié. Aie pitié de moi. Oui, mon frère. Parce que je vais prendre part. C'est important parce que chaque fois que nous le faisons, vous connaissez. Ah, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe, mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui serait tellement si importante Boisson Cigarette les femmes. Si c'est les femmes, on peut t'ouvrir un harem. Tu aimes tant, on t'ouvre un harem, et puis après. Combien les hommes sont bêtes. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est vraiment. Vrai. <rires> eh oui, que Dieu nous aide. Fou. Frères et sœurs, vous voulez comparer ce Jésus de Nazareth avec qui et avec quoi Oh frère, je sais que dans ma maison, ça ne va pas du tout. Je comprends que vraiment, il y a des situations telles que dans la maison, ça n'aille pas. Et tu dois savoir qu'effectivement, que le jour où tu as dit oui au Seigneur, tu es entré dans le combat. Que Dieu bénisse ma soeur Carole. Je l'ai connue quand j'étais en voyage missionnaire. Pas au Canada. Non, non. C'était en Espagne j'étais au salon, comme je voyageais évidemment aussi, j'avais me donné ce privilège, effectivement, pour la compagnie aérienne, que je pouvais être dans des salons où je pouvais me reposer et j'avais accès aux ordinateurs et j'ai consulté mes mails aussi et c'est à ce moment-là que je vois Carole Lafredière qui m'envoie un mail pour la première fois Je l'ai c'est à ce moment-là qu'elle me rend son témoignage comment a parvenu à pouvoir entrer en contact, c'était dur en fait Donc oh, que Dieu soit béni Amen. elle passait un moment tellement difficile dans sa propre vie parce qu'elle avait connu le Seigneur dans l'assemblée où il était effectivement puis les choses ont tourné elle était à la maison mais son cœur n'était pas tranquille ah c'est long que Dieu te bénisse Regardez bien, quand Dieu l'a ramenée, il a trouvé les lieux que Dieu lui donnait, la place. Et ça, c'est par Internet. Ouais. <rire> elle est restée accrochée. Et pourtant, à la maison chez elle, c'était la flamme. Hein? Et vous a jamais rendu son témoignage, vraiment long, un large. Elle Elle est toujours restée accrochée. Voilà, 10 ans. Et puis pendant ce temps-là, qu'elle s'est donnée ainsi à la parole de Dieu. Comment si son mari à la maison, c'était vivant la monde. Elle, ce qui est merveilleux avec ma soeur Carole, <rire> c'est que bon, elle me disait presque tout dans sa vie. La confiance, qu'elle qu'il avait un hein. moi, Je dis, elle m'avait jamais vu de visu. En fait, cest dit dire être proche, mais de loin. Dieu a placé cela dans son cœur, Dans tout le domaine. Oui, Sœur Carole. Elle me parlait de tout. C'est comme ça qu'elle s'est libérée et que Dieu délivrait aussi. Hein, elle me cachait. Quand je dis bien, rien, rien, rien. Et puis... Quand j'ai donné son témoignage, regardez bien, la maison ne s'allait pas, mais elle a eu le désir, j'ai dit, Seigneur m'a conduit, dit, je veux venir en Belgique. Vous connaissez Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute sa vie, à moins que je me trompe, elle va me corriger, elle n'avait jamais pris d'avion. Mais pour la première fois dans sa vie, elle devait quitter son pays, le Canada. Et venir où Dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Oh non, non, non, non, non. Vers des gens qu'il n'avait jamais connus. Dieu te bénisse. Oh non, non, non, non, non. Et cela, en tiraillement avec son mari. Hein. Mais il a dit, et parce que mais vous dites, mais tu n'as jamais été, tu ne connais même pas ces gens. Tu prends un vol de chez nous ici. Pour la première fois dans ta vie, prends un avion. Et puis aller là-bas. C'est un cousin, je comprends bien, mais là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices que beaucoup de frères et sœurs sont dans ah. la vie. Tiraillement, tiraillement, elle a dit, moi j'irai. Tu es grand. Merveilleux. C'est comme ça que vous avez vu Sœur Carole pour la première fois ici dans votre assemblée. Qui pour elle, malgré que vous ne la voyez pas, c'était son assemblée. Et que vous connaissez déjà les yeux, chacun de vous, d dans, sur Internet, elle connaissait la place de tout un chacun, elle voyait que ça. C'était son assemblée. Et tout son cœur s'y accroché. Et alors, quand elle est venue ici, son mari a dit c'est pas possible. « Comment est-ce possible que tu puisses quitter et partir là-bas » Et puis, je pense qu'elle n'avait jamais laissé son mari. Hein? Mais à cause de l'évangile, à cause de ce Jésus de Nazareth, malgré les combats qu'elle avait, ils ont dit « Moi, j'irai. » Elle est venue ici, seule, témoignant de ce que Dieu a fait dans sa vie, la grâce que Dieu a accordée, même dit, c'est touchant quand même. Laissant son mari pour la première fois dans sa vie, prenant l'avion pour la première fois, quittant son pays pour la première fois, venir dans un pays de gens qu'il n'avait jamais eu à pouvoir voir, même passer un temps avec eux, mais pour la première fois, à les mots l'évangile. frère et soeur, Dieu vous jugera. Vous ne vous rendez pas compte de combien de personnes de par le monde voudraient s'asseoir là. Vous ne croyez pas, mais c'est vous avez un témoignage, il est là. S'asseoir à votre place. Parce qu'il y a des ceux-là qui vous qui disent, mais je ne comprends pas, ils sont là, si et ils sont comme ça. Je dis, ce n'est pas possible. Nous, nous soupirons, nous prions. Oui, monsieur, oui, madame, nous pleurons. Regardez, tout à l'heure, avant que je vienne ici, dans mon bureau, notre frère Salem est venu parce qu'il ça brûlé dans son cœur. Tu es grand. Amen. Ah. Et Dieu a sa façon de faire des choses merveilleuses. Je termine, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Il vient, il me dit Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je te rende ces témoignages. Il dit Oui. Il dit J'étais chez. J'ai vu mon, mon beau-père. Il me regarde et dit Mais Salem, toi, tu vas pas à l'église, hein parce que je t'ai pas vu à l'église. Alors il dit, mais tu m'as pas vu à l'église Oui. Mardi, tu n'étais pas à l'église. Je dit, tu n'étais pas à l'église. Il dit, mais de quelle église tu parles Il <rire> dit, mais tu ne vas pas à l'église. Il faut aller à l'église. Tu n'étais pas là. Je t'ai regardé, je regardais. Tu voyais pas. Il dit, parce que et Dieu te bénisse pour ton travail que tu fais sans te rendre compte. Il me dit, mais quand la caméra. Parce que la caméra, woman, hein. Ah ben oui, quand la caméra, on mène passe la caméra. Elle le fait comme Non, elle ne se rend pas compte. Il dit, moi je regarde tout le monde. hein, Mais toi, Salem, je ne te vois pas. Il dit, mais de quelle église Il dit, mais depuis que votre pasteur a porté le sermons là, le jours de mariage, que j'étais venu là, moi ici, c'était terminé. Alléluia. Quand je suis rentré. J'ai dit, c'est là mon église. Amen. Donc, depuis ces jours-là, il s'appelle Freddy. Depuis, vous ne vous rendez pas compte, frère. Il dit, depuis ces jours-là, mardi, j'ai dit, ils sont toujours connectés. Et toi Alors, je crois que Salem a failli tomber par terre. Il dit, mon beau-père, toi Il dit, oui, Salem. Alors, parce que Salem me dit. Il était dans les choses de Hollande. De... Il a voulu non, non, non. Il dit, mais maintenant, quand il écoute la parole de Dieu, te... il dit, il fait comme si c'était ça. Ça n'est pas dit que toi et moi, nous sommes dans la même église. Frère, Frères et frère, sœurs, juste par le mariage, simplement on a entendu un serment. C'était terminé. Il y a beaucoup qui sont connectés, que vous ne vous rendez pas compte. Qui vous regardent, vous vous rendez pas compte de autant de personnes qui sont connectées de par le monde, qui vous observent dans le moins de détails. Parce qu'ils disent que si nous, au loin, cette parole nous transforme. Mais alors ceux qui sont assis là, <rire> que Dieu vous bénisse. Nous terminons par un Corinthiens chapitre 13 et puis nous allons prier. Il dit ici donc verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne se vante et ne s'enfle point et ne fait rien de malhonnête.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 Parce que la charité, en fait, c'est l'amour de Dieu. L'agapao. Cet agapao ne peut venir en vous que quand Jésus le Christ, qui est donc l'amour de Dieu, entre dans votre. Toit. Et comment est-ce que Jésus le Christ, je termine, peut-il entrer <rire> La justification, c'est quand tu dis, je l'ai reçu, je crois en lui. Et Mais dans la justification, vous me suivez, est-ce qu'il est là C'est l'œuvre simplement du. Oui, oui, oui, oui, bien sûr, c'est la vérité, ça. Il n'est pas là. La sanctification, il n'est pas là. D'ailleurs, vous entendez quand sanctification, il nettoie, non Il ne peut pas être dans les saletés. Soyez conscient de ce que vous entendez. Donc là-dedans, on doit nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et comment est-ce que tu es sanctifié Sanctifie les parts. Mais si toi, tu n'aimes pas la parole, argumente et que tu n'aimes pas surtout Jésus le Christ, tu aimes des hommes, tu aimes élevé, tu aimes célébrer, tu aimes toujours. En fait, tu t'aimes toi-même, en fait. Moi, je pense, moi, j'essaie. On n'a pas besoin de toi, en fait. Les, les témoins fidèles disent toujours, ne n'aimant pas hein, la vérité, mais les faux témoins ils disent, oui. voilà. Alors toi, tu dois savoir que tu es un faux témoin. Il dit, mais frère, comment tu peux, tu joues, Oh, si nous pouvons avoir les temps. Oh, regardez très bien. <rire> Pour être un vrai témoin, est-ce que vous me suivez Amen. Vous êtes fatigué Non ah, J'ai dit que j'allais m'arrêter. Vous voyez que ce n'est pas facile. J'ai fait tout quand même pour arriver. Pour que vous sortiez. Je vérifie le temps. Je ne veux pas vous retenir comme la fois passée. La fois passée, j'en avais besoin. Il fallait que je respire aussi. Que mon cœur exprime aussi. Je devais. Même si vous étiez fâché, je devais. Ça, je ne pouvais pas ne pas le faire. Je lui dois des remerciements pour tout ce qu'il fait. Ah, je dois être reconnaissant Dieu pour l'importance qu'il m'a donnée d'avoir chaque frère, chaque sœur. Pour moi, ils sont précieux. Donc je dois lui dire vraiment merci. Si ça vous a ennuyé, pardonnez-moi, mais moi, non. J'étais heureux de dire merci au Seigneur, de reconnaître la grâce qu'il m'a accordée de me donner chaque frère, chaque sœur, et des dons qu'il a donnés. Frère, il faut que je sois reconnaissant. Aujourd'hui, dans différents pays, les gens apprécient vos cantiques. Pas parce que vous êtes expert, mais c'est la grâce de Dieu. Qu'il a donné des dons, des instruments et tout ça ici. Je dois lui dire merci. Parce que s'il retire cela, ce sera du vide. Alors moi, je dois être reconnaissant. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il vous protège et qu'il vous soutienne. Il vous donne effectivement ce que votre cœur désire. Et voilà, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, aujourd'hui encore, nous nous approchons de ton trône de grâce pour te dire merci. Merci encore pour ta bonté, mon béni, mon Père dieu pour cette grâce, pour cet amour que tu nous as témoigné et manifesté, mon Sauveur. Nous voulons vivre pour toi, pour te servir. Et, oh Dieu, dans ce temps, dans cette année, dans cette période, notre désir, c'est de pouvoir vraiment te donner la gloire qui t'est dit, l'honneur qui t'est dit, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Parce que tu es vraiment précieux pour chacun de nous, Père Saint-Dieu. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je prie pour les enfants que tu nous as donnés, les petits-enfants aussi. Également, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons les élever dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas toucher, Père, à ceux-là que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir. Mon Dieu d'amour, je te remercie parce que c'est toi qui prends soin, c'est toi qui, en son Dieu, pour pour le besoin de chacun de nous, Père Saint-Dieu. Nous te remercions encore en ce jour, nous a donné, Père Saint-Dieu, d'être à toi et pouvoir. Vivre pour toi, mon béni, Père Père Saint-Dieu. Et merci encore pour euh, ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes grandes compassions, mon Sauveur béni. À toi, la gloire. À toi, l'honneur, la puissance et la victoire, mon roi. Merci pour euh, chaque frère que tu nous as donné. Merci pour chaque soeur que tu nous as donné, mes Père Saint-Dieu. Nous voulons nous, nous examiner, mon Maître béni. Oui, Jésus-Christ, mon roi et mon Sauveur, je t'en supplie. Viens nous donc en aide, mon roi, que tu puisses vraiment belle clé dans chacun de nos pères. Comme tu l'as dit, c'est lui, oh Père du Dieu, qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous voulons avoir cet amour divin dans notre corps. La miséricorde, mon béni, mes pères Saint-Dieu. La compassion, oh Dieu, à l'endroit de mon frère et de ma soeur, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es vivant, mon sauveur. Bénis aussi nos frères et sœurs, notre frère Frédéric aussi, par qu'il soit béni, fortifié par toi. Mon cœur a été touché par voir que Tu nous as donné un frère, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tous nos bien-aimés frères et sœurs partout où ils sont, qui sont en connexion dans différents pays, différents endroits, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Je prie pour ceux qui sont là-bas, en Myanmar, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Ils ont besoin de nous, mon aimé Père -Dieu. Nous prions pour chacun, Seigneur. Oh Dieu, dans chaque lieu où ta parole a été précieuse, Père, oh Dieu. Où ton peuple, Père, s'accroche à toi. Je te remercie parce que nous sommes dans les véritables, mon roi. Merci parce que tu es notre Dieu. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci pour ta bonté. Merci, réellement pour ton amour et tes grande compassion. Merci encore, mon sauveur. Merci encore, mon Seigneur Jésus. Garde-nous, Père, et soutiens-nous. Merci. Merci pour ta bonté, pardonne-nous, aide-nous à être droits dans tout ce que nous devons faire. Pardon, pardon Père, tu es le roi que nous aimons et nous voulons tendre à ce qui est parfait. Merci pour tout, garde ton peuple, merci. Merci, Sauveur. gloire à toi, oui mon Père Saint. Garde ta fille et ta servante, mon roi. Rien ne peut l'unir, mon bébé, mon Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui guérit totalement et parfaitement, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Et ta paix soit avec nous. Oui, Père. Nous te remercions encore. Merci. Merci. Oh, Jésus. Merci encore. Louange et honneur à toi encore en ce jour. Merveilleux est parfait. Pour tout ce que tu fais, mon sauveur. Sois béni, sois exalté. Nous revenons à toi et de tout notre cœur, mon roi. Et... Oh oui, comme tu l'as dit dans ta parole, les ailes de ta maison me dévorent, mon sauveur. Merci, merci. Revenons pour pouvoir te servir. Merci. Bénis ton peuple. Merci pour ta bonté pour ce jour. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir, merci d'être là, que Dieu te bénisse. Oh oui, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps je pense que, ah oh oui, oui, oui, c'est jeune homme que Dieu le bénisse. Je crois que, oui, oui, oui, je suis très heureux de pouvoir te voir, c'est vrai qu'en ce moment je ne voyais pas tellement très bien. Mais je voudrais bien que, c'est toi Lise, oh, <rire> Non, non, non. Mon grand, viens, s'il te plaît. La chorale, hein? vous chantez euh, Gaël, les cantiques là, vous avez chanté, ça vient encore. Ah. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Tu connais, non Oh si, merci. Ah oui, mon grand